Parlez de votre ville. Combien de personnes y vivent Où est-ce située Pourquoi vous aimez votre ville Expliquez. J'habite à New Delhi. Il est situé dans le nord de l'Inde. Elle est également connue comme la capitale de l'Inde. Il y a de nombreux lieux touristiques, comme le Fort Rouge, Kutob Minar, la Porte de l'Inde, etc. La population de ma ville est de la, 19 millions d'habitants, et vous trouverez des personnes, de toute religion, langue, et origine ethnique. En outre, il existe de nombreux endroits célèbres pour manger, et faire du shopping. La meilleure chose, à propos de ma ville, est la culture, et les traditions anciennes, que les gens suivent. Il a également, l'un de des principaux instituts de soins de santé, et, un. en termes d'éducation, il compte de nombreux collèges, et universités, de premier plan. J'adore beaucoup de villes, pour sa richesse.